C'est cette petite introduction avant une vidéo, une vidéo sur une... une Je suis que le monteur de la vidéo donc je suis pas de que cette donc... vidéo vous plaira à la prochaine Cher Martin Je vais essayer de te faire un petit reportage L'auto Bianchi A112 Elite de mon ami Frédéric, qui l'a tout à fait retapé, malgré qu'elle avait déjà... Voilà les caractéristiques. C'est un moteur 4 cylindres en ligne. C'est le type A112B, d'une cylindrée de 965 cm3. La puissance est de 35,3 kW, c'est-à-dire... Le couple maximum est de 71,6 nm, c'est-à-dire 7,3 mkg. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hyper bien retapé par mon copain. Et tu vois clairement. Le carburateur, le carburateur. Le carburateur et le filtre à air à l'ancienne. Il a bien mis. La fenêtre manuellement, et tu vois bien la voiture latéralement. Les magnifiques jantes en aluminium préfabriquées. Voici les coffres gigantesque pour l'époque et les fauteuils arrêtés et le fauteuil arrière et les fauteuils avant avec appui tête qui était aussi une nouveauté. Ah, il y avait même un essuie-glace arrière. Voici une nouveauté pour l'époque. Voici le tableau de bord. Il y avait déjà un compte-tour, une jauge à essence, et un... Euh, thermomètre de température par ailleurs il y avait des bouches d'aération bien entendu les trois pédales et même un porte-disque c'était un cache pour, pour la radio parce qu'il n'y avait pas encore de porte-disque en 1986 une boîte à gants Et encore une petite réserve pour y mettre les instruments. Tout le monde fumait le cigare. Il y avait même un cendrier spécial de cigare. Et dans la porte, un porte-document à droite. La manette, pour la, vitre. la manette encore pour la vitre. Et même une commande à distance pour le rétroviseur extérieur la petite vitre latérale qui s'ouvrait manuellement voilà mon ami frédéric et anne et là tu vois bien que la voiture elle était très basse tu les vois bien dépasser tous les deux regarde l'avant Et regarde par rapport à ma voiture, comme elle est haute, et l'autre basse. Voici le plan final de la magnifique auto Bianchi Elite de 1985, version de luxe, n'étant dépassée que par un modèle qui se distinguait par son moteur, la Barthe. Mais ceci était la voiture d'une qui a employé cette voiture pendant presque 20 ans. Et après... Ah, la voilà qu'elle démarre! Une certaine odeur et un peu de fumée. Mon ami Frédéric va faire un essai de voiturage. Comme c'est en pente, ça allait de marcher, son clignotant et son nez sur glace arrière. Ah Le voilà parti. Espérons qu'on le revoit bientôt.